Bonjour à toutes et à tous, on va commencer donc ce webinaire. Merci à tous d'être là, je suis Nicolas Chaoui, j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Sophie Pagès, qui est directeur de projet réforme dans la formation pour le groupe Segos. Donc ce webinaire est consacré à l'évolution au 1er juillet des dispositifs de financement de la formation, donc FNE, CPF, activité partielle, et à la façon dont vous pouvez en tirer parti pour contribuer à relancer l'activité de vos organisations. Alors pour ceux qui nous rejoignent, nous avons lancé un sondage qui se trouve à droite de votre écran et auquel vous avez répondu. Sophie, est-ce que tu veux nous faire part des résultats de ce sondage et les commenter oui, alors euh, les, les résultats ont évolué au fil de, de, de vos connexions, euh, donc on est là à, à peu près 50% d'entre vous qui avez euh, déjà déposé des demandes euh, de prise en charge au titre du FNE formation, 7% qui sont en cours, donc un peu plus de la moitié qui se sont déjà lancés dans la démarche, et... Euh, 25% qui, quand même, un quart qui pense que le processus est trop compliqué pour se lancer. Donc, on va essayer justement de, de clarifier ce qui peut l'être, hein, parce que le dispositif en plus évolue euh, tous les jours. Et puis, euh, 20% d'entre vous qui disent à ce stade, non, mon entreprise n'est pas concernée. Donc, on verra, c'est peut-être parce qu'effectivement, il n'y a pas une problématique à ce jour d'activité partielle pour vous, et, et tant mieux. Mais euh, nous faisons l'hypothèse que vous êtes euh, connecté à ce webinar également pour avoir les points d'actualité sur le CPL qui est l'autre sujet que nous allons traiter en plus du, euh, des dispositifs FNE Formation. Alors, je vous propose de rentrer directement dans le sujet sur le FNE, en faisant un point d'actualité sur ce qu'est euh, le dispositif FNE pour ceux qui n'en auraient pas déjà euh, entendu parler, euh, juste pour euh, vérifier que nous sommes bien d'accord sur ce que nous mettons derrière les mots. Donc le dispositif FNE Formation est un dispositif qui permet euh, à l'État d'accompagner euh, les, les entreprises qui sont confrontées à des, des problématiques d'activité partielle en prenant en charge... Jusqu'à présent, on va le voir, c'était une prise en charge en totalité, à 100% des coûts pédagogiques. Euh, voilà, les dispositifs de formation qui peuvent être mis en place pendant que l'entreprise est en activité partielle. Donc, ce dispositif qui a été renforcé pour faire face à la crise sanitaire évolue là progressivement dans le sens d'une prise en charge moins favorable par l'État. Mais à ce jour, toutes les entreprises qui ont donc obtenu une autorisation de recours à l'activité partielle auprès de leur direct, sans critère de taille, sans critères de secteur d'activité, peuvent donc prétendre à déposer une demande de, de subvention au titre du FNE formation. Et tous les salariés qui sont placés en activité partielle, alors à l'exception des salariés des alternances, c'est-à-dire les personnes qui ont signé des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage, qui eux ne peuvent pas être... Concernés par le dispositif FNE, mais sinon tous les salariés placés en activité partielle sont donc éligibles à ce dispositif et euh, par exception, le, les pouvoirs publics ont autorisé la possibilité d'intégrer des salariés en activité pleine à des sessions dites mixtes avec des salariés en activité partielle. Alors nous verrons que cette disposition, euh, qui est pour l'instant encore en vigueur, est susceptible peut-être d'évoluer, mais à ce jour c'est toujours le cas. L'organisme de formation avec lequel euh, l'entreprise euh, monte son dispositif doit être euh, référencé Datadoc euh, ou Pôle emploi ou référencé auprès de la région. Et donc, ce qui exclut euh, de fait les, les, les organismes de, de formation, euh, les universités d'entreprise qui n'auraient pas d'entité. Euh, qui ne serait pas une entité juridique propre et qui n'aurait pas un référencement DataDoc. La formation, bien sûr, doit se dérouler donc pendant la période euh, pendant la période d'autorisation de recours à l'activité partielle. Et là, depuis donc début juin, les formations peuvent se dérouler aussi bien en distanciel, ce qui avait été le cas pendant la, la crise sanitaire, qu'en présentiel. Alors, ça, c'était pour brosser le cadre, mais en fait, beaucoup de choses ont changé <rire> depuis, euh, depuis le, le 1er juillet. Donc, en fait, nous avons euh, un dispositif qui a existé du 1er mars en fait, plus exactement, il a été mis en place euh, fin, fin mars avec rétroactivité au 1er mars, mais du 1er mars au 31 mai, pendant toute la période de confinement, le dispositif FNE formation renforcée euh, était associé à une prise en charge à 100% des formations en mode distanciel. Depuis le 1er juin, euh, les formations dont peuvent être en présentiel, nous l'avons vu euh, ensemble, et il y a eu une, une, une première adaptation du dispositif d'activité partielle, on verra avec une baisse de l'allocation euh, d'activité partielle là sur la partie prise en charge salariale, sauf pour certains secteurs euh, particulièrement touchés, mais on va y revenir euh, par la suite. Mais donc pour l'instant, jusqu'au 30 septembre, et c'est ça ce qu'il faut retenir, il y a un maintien de la prise en charge des coûts pédagogiques à hauteur de 100% pour les formations distancielles et présentielles sur le dispositif FNE de droit commun. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a mis en place un dispositif spécifique qui s'est appelé dans un premier temps euh, activité partielle de longue durée. Puis on a aussi parlé de dispositif ARM, euh, « activité réduite contre maintien dans l'emploi. Donc là, à ce jour, nous parlons, d enfin les pouvoirs publics parlent d'un dispositif dit spécifique qui lui est euh, proposé en parallèle euh, au FNE. Euh, formation de droit commun, pour les entreprises qui, en fait, auront contractualisé avec leurs partenaires sociaux euh, sous la forme d'un accord majoritaire ou s'il y a eu un accord de branche. Donc, pour les entreprises des secteurs qui sont confrontés à une réduction durable d'activité, en contrepartie d'engagement sur l'emploi, il va y avoir un dispositif qui sera plus intéressant sur la partie euh, allocation d'activité partielle, mais pour laquelle, on va le voir également, le FNE formation est un petit peu moins généreux. Et puis à partir du 1er octobre, il y aura à nouveau une baisse dans les prises en charge au titre du FN. Donc ça, c'était pour resituer la mise en perspective. Euh, si on regarde maintenant, alors on a essayé, et c'est un défi parce que le, les sources d'informations euh, ont été multiples sur le sujet, le, le dispositif de droit commun, donc les entreprises vont pouvoir l'activer euh, pour une durée de trois mois euh, renouvelable, au max, une fois, donc au maximum six mois. Évidemment, dans ce dispositif, on est sur une demande d'autorisation de l'activité partielle qui se fait auprès de la directe. Et la réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 100%. En contrepartie, l'entreprise va recevoir de la part de l'État une allocation d'activité partielle qui correspondra à 60% des, euh, de l'indemnité euh, salariale versée à, aux salariés. Euh, alors ce, ce chiffre de 60% est assez étonnant parce que jusqu'à il y a peu, nous y étions à, à, à 85% et là, donc, le. Le gouvernement avait annoncé que cette prise en charge à 60% au niveau de l'allocation d'activité partielle aurait lieu uniquement au 1er octobre et de fait, cette baisse est entrée en vigueur au 1er juillet. Pour ce dispositif de droit commun, les coûts pédagogiques, eux, donc, comme je vous le disais il y a quelques minutes, vont toujours être pris en charge à hauteur de 100% des formations, des coûts pédagogiques, des formations présentielles et distancielles jusqu'au 30 septembre. Après le 30 septembre, pour le dispositif FNE de droit commun, la prise en charge des coûts pédagogiques va baisser à 70%. Pour le dispositif spécifique, lui, le dispositif d'activité partielle de longue durée, euh, ce dispositif donc est, est prévu pour une durée de six mois renouvelables jusqu'à un maximum de deux ans et donc l'entreprise comme on l'a vu va devoir signer un accord avec ses partenaires enfin l'employeur va signer un accord avec ses partenaires sociaux ou alors il faut qu'il y ait un accord de branche et là dans ce cas-là la location d'activité euh, partielle qui sera versée euh, donc par l'État à l'employeur en contrepartie représentera 80 des indemnités salariales versées euh, 85 si on est sur un accord conclu avant le 1er octobre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 Euh, pour faire les demandes de FNE, certains d'entre vous dans le dans le sondage avaient dit que c'était compliqué et effectivement, euh, ça peut être dissuasif le montage d'un dossier FNE, mais euh, dans les faits, les OPCO, les opérateurs de compétences qui en fait agissent par délégation de, des directs pour l'instruction des, des dossiers, euh, donc doivent désormais se conformer à une prise en charge, à un Enfin, en tout cas, des instructions en matière de d'analyse de, des dossiers. Il faut donc que vous remplissiez euh, un document qui s'appelle une demande de subvention. Et cette euh, demande de subvention, dans laquelle vous allez argumenter sur euh, le, les populations concernées et sur euh, l'objectif de, de développement des, des compétences et de renforcement de l'employabilité via la formation. Donc, cette euh, demande de subvention doit être assorti de la proposition commerciale de l'organisme de formation qui doit préciser l'intitulé de l'action, l'objectif, la durée, et la période de réalisation, les modalités de déroulement et bien évidemment le prix. Alors vous avez peut-être certains d'entre vous été euh, déjà confrontés à cette situation. Euh, les OPCO ont pour consigne euh, de euh, faire de procéder à une instruction euh, allégée sur un montant. Euh, de dossiers inférieurs à 1 500 euros par personne. Euh, les, certains OPCO pratiquent également des, euh, des plafonds en matière de coûts horaires en termes de formation euh, par rapport aux pratiques euh, qui sont constatées sur le secteur et sur la thématique de formation visée. Donc, Je ne sais pas si vous avez des questions à ce niveau-là, mais en tout cas, certaines des, des, certaines des entreprises avec lesquelles nous travaillons ont eu parfois des difficultés dans un premier temps avec leur pro mais en bonne intelligence, tout le monde arrive désormais à, à fonctionner par rapport au, au FNU. Alors là, normalement, ça devrait être à Nicolas de reprendre la main sur la, la partie présentation euh, euh, oui. de l'offre SEGOS qui correspond à, à, notre, à, à cette offre éligible au oui, titre de, du FNE. Donc je ne sais pas s'il est possible, oui, Nicolas, oui. que tu reprennes la main par rapport à ce document. Absolument. Euh, je garde la main sur le document. Merci Sophie. Alors, simplement pour rebondir sur, sur ce que tu disais, euh, la difficulté pour les entreprises à monter des dossiers FNE, soit de par leur nature, on l'a vu, qui peut être un peu chronophage malgré tous les efforts des pouvoirs publics pour simplifier au maximum les demandes. Et puis, au regard des demandes peut-être un peu spécifiques que les OPCO peuvent avoir dans leur rôle de gardien de l'utilisation finalement des fonds de cette enveloppe FNE, Simplement pour pour dire que c'est le cas de certains cabinets de formation, en tout cas c'est le cas de Segos. nous accompagnons évidemment nos clients dans le montage de ces dossiers FNE et on prend en charge un maximum de choses pour leur permettre à ces entreprises de leur faciliter les démarches au maximum. Aujourd'hui, on a accompagné plus de cinq entreprises dans leur démarche d'utilisation du FNE euh, et donc ça va euh, pour certaines entreprises, euh, ça, ça, ça démarre avec simplement une formation ou deux formations individuelles euh, que les entreprises ont voulu faire financer dans le cadre de ce FNE jusqu'à plusieurs centaines de formations. Euh, je, je peux citer l'entreprise puisqu'elle a communiqué sur, sur les réseaux sociaux euh, récemment. On a accompagné l'entreprise Europe Car sur plus euh, de 100 demandes de formation euh, euh, pendant la période d'activité partielle dans le cadre du FNE. Alors, euh, effectivement, en termes d'offres, euh, euh, ce qui est important de, de rappeler peut-être hein, sur les, les, les solutions Segos euh, qui, sont, qui sont évidemment toutes euh, compatibles avec le FNE, euh, dans, dans le cadre que représentait ce confinement, cette crise sanitaire et cette crise économique, Segos euh, a immédiatement mis en œuvre deux choses. La première, déjà dans une logique de solidarité, nous avons mis à disposition sur notre site web gratuitement et accessible à tous, donc vraiment en accès libre, trois modules e-learning sur des sujets en lien direct avec la gestion de la crise. Ces trois modules, c'est réussir son télétravail, animer une réunion à distance et gérer son stress. Donc ces modules sont encore disponibles aujourd'hui gratuitement sur cegos.fr et ils ont déjà fait l'objet de plus de 7500 téléchargements en France. Euh, donc on, on l'a fait parce que Ségos euh, euh, a toujours eu un positionnement de, de partenaire et d'accompagnement des, des entreprises, donc il nous semblait naturel de mettre ses ressources à disposition immédiatement et gratuitement. Et euh, c'est vrai que ce, ce chiffre de 7500 téléchargements, on en, est, euh, on en est heureux, sinon fier, euh, parce que c'est une vraie marque de soutien qu'on apporte à nos, à nos partenaires, à nos clients, euh, qu'on accompagne quotidiennement. Donc ça, c'est la première chose que Segos a mis en œuvre la mise à disposition de ces trois modules gratuits sur sur notre site. Euh, on a évidemment euh, très vite euh, adapté et renforcé tout l'éventail des solutions de formation, euh, d'abord à distance, euh, qu'on propose aux organisations qui ont souhaité mettre à profit cette période pour former leurs équipes afin de les aider à faire face à la crise et les préparer à la, prise de la, à la reprise de l'activité. Hein. On est vraiment au cœur de la formation. Euh, du performance learning, qui est le, le positionnement de, de Segos, et de la formation comme levier de performance des entreprises et d'employabilité des individus. Et donc, c'est euh, par ce biais-là qu'on arrive aujourd'hui à proposer quatre collections de formations 100% distancielles. Donc, tout d'abord, les classes à distance. Euh, donc, on en propose plus de, plus de 700. Euh, ces classes à distance, c'est la déclinaison en classe virtuelle de nos formations présentielles. Alors, évidemment, la pédagogie et le rythme ont été adaptés. Mais vous retrouvez là euh, plus de 700 formations euh, sur euh, donc euh, entièrement à distance euh, qui correspondent au, au cœur de l'offre de formation Ségos. On propose également une collection full digitale. Euh, ce, cette collection Full Digital rassemble près de 50 formations dont la plupart sont éligibles au CPF, on le verra tout à l'heure et qui couvrent les thématiques les plus demandées par nos clients alors ces thématiques euh, les plus demandées par nos clients pendant cette période euh, de, de confinement c'est euh, en premier lieu le management et le management de projet euh, parce que c'est bien ce corps managérial dans les organisations qui donne le tempo aux équipes, qui les anime au quotidien et qui est garant de la mobilisation de, de chaque salarié la deuxième thématique, c'est l'efficacité professionnelle et la bureautique extrêmement demandée pour aider les collaborateurs à être plus efficaces dans la conduite de leur mission. Et enfin, la troisième thématique la plus demandée, c'est le commercial. Le commercial, la vente, puisque les entreprises ont bien compris que leur capacité à préserver et à développer leur carnet de commandes sera une donnée clé dans la reprise de leur activité. Donc cette nouvelle collection Full Digital se caractérise par sa durée de 12 heures, 12 heures de formation sur deux jours avec une classe virtuelle de 3 heures au démarrage et une classe virtuelle de 3 heures à la fin de ces deux jours. Et entre les deux classes virtuelles, des activités d'entraînement, de travail personnel, des activités de transposition on the job. La troisième collection qu'on propose de formation 100% à distance, c'est la collection UP. Alors UP, c'est une collection qui regroupe 12 titres sur des thématiques soft skills, euh, tous ces titres sont certifiants et sont éligibles au CPF. Ce sont des formations de 14 heures sur 6 semaines. Euh, et elles se différencient de Full Digital, donc de par la durée, hein, 14 heures pour Up et 12 heures pour Full Digital, mais aussi parce que la collection Up est une collection de formations euh, extrêmement personnalisable dans les contenus et dans les modalités puisque les apprenants sont amenés à choisir justement ces contenus et ces modalités qui correspondent le plus à leurs besoins individuels, à leur niveau et à leurs préférences d'apprentissage. Et enfin, on propose la collection 3 heures chrono. Donc 3 heures chrono, ce sont des, des formations très courtes, hein, 3 heures, 3 heures en classe virtuelle pour développer une compétence spécifique et immédiatement applicable. Alors évidemment, on ne fait pas en 3 heures ce qu'on fait en 2 jours, en 12 heures ou en 14 heures, euh, c'est une évidence, euh, mais là on est bien centré sur une compétence que les apprenants vont être capables de mettre en œuvre immédiatement après la formation. Donc, par exemple, euh, un exemple de formation 3 heures chrono, c'est gérer sa boîte mail ou bien construire un pitch pour la prise de rendez-vous des commerciaux. Et donc ces 3 heures de classe virtuelle sont construites de façon à alterner évidemment les, euh, les, les séquences avec une première heure pendant laquelle on donne des méthodes, on, on diffuse un certain nombre de contenus aux apprenants, une deuxième heure pendant laquelle les apprenants justement s'entraînent avec un formateur, le formateur qui est à disposition pour coacher la mise en œuvre et l'entraînement que font ces apprenants. Et puis la troisième heure, qui est une heure de partage avec le formateur et avec les autres participants du groupe, puisque vous le savez, on a l'habitude de dire qu'en formation, on apprend seul, mais jamais sans les autres. Et donc ces formations 3 heures chrono euh, représentent 50 références, 50 titres sur 15 thématiques autour de l'efficacité professionnelle, de la bureautique, la vente, la négociation et euh, également l'utilisation des réseaux sociaux par exemple. Vous retrouvez tous ces titres évidemment, toutes ces collections euh, sur le site cegos.fr. Donc ça c'est les formations à distance euh, et puis on propose évidemment toujours et à nouveau depuis le 25 mai nos formations présentielles dans les 16 centres de formation que nous avons en France. Alors, sur ces centres, évidemment, euh, c est, c est, ça va sans le dire, mais c'est important de le répéter, nous veillons à ce que soient observées très strictement les exigences sanitaires afin de préserver la santé des stagiaires et des formateurs. Et voilà, donc l'ensemble de ces formations SEGOS, euh, pour faire le lien avec le propos de, de Sophie qui précédait, sont évidemment éligibles au dispositif FNE. Alors on va clore ce chapitre sur le FNE et l'activité partielle et nous allons ouvrir celui consacré au CPF. Et pour ce faire, nous vous proposons de répondre à un nouveau sondage qui va apparaître sur la droite, la partie droite de votre écran, Voilà, sur lequel, à travers lequel nous vous proposons de partager votre pratique actuelle du CPF. Alors, on vous laisse quelques secondes pour répondre. Pendant que vous répondez au sondage, j'ai vu apparaître dans le chat des questions très précises sur la, la prise en charge FNE, la relation avec les OPCO, le tarif horaire, le fait qu'il y ait des compléments de financement possibles. Donc voilà, nous aborderons ces points dans l'échange questions-réponses à, à la fin du webinaire. Dans ce sondage CPF, donc c'est où en êtes-vous donc sur le sujet CPF. Donc vous voyez les questions que nous vous avons posées. C'est nous avons une stratégie de CPF co-construit. Donc on va y revenir en, en, par la suite. Quand on tombe par stratégie de CPF co-construit, c'est euh, l'individu mobilise son compteur et l'entreprise euh, apporte. Euh, une, Enfin, ou mobilise, aide le, le, le salarié à mobiliser son compteur, soit via un abondement, soit en offrant d'autres possibilités. Alors, Nous sommes en réflexion sur le sujet et nous laissons l'autonomie aux collaborateurs. Alors, On voit que ce qui se dessine, c'est plutôt une forte autonomie laissée aux collaborateurs qui mobilisent leur compteur individuel euh, seul, si on comprend aujourd'hui, là, une majorité, euh, 53%, à ce, pendant que vous répondez, hein, qui disent euh, voilà, que c'est le, le collaborateur lui-même qui euh, décide d'utiliser son compteur CPF. Alors, je pense que vous avez été réactif et que vous avez euh, répondu euh, en temps réel. On peut dire que le, la stratégie de CPF co-construit est, est peut-être euh, à ce jour euh, quelque chose qui vous intéresse mais sur lequel vous n'êtes pas dans des pratiques très structurées au vu du sondage euh, à l'instant T. Sur l'actualité CPF, en fait, vous savez, les, les pouvoirs publics ont annoncé au moment en novembre 2019, au moment du lancement de l'appli CPF, ils avaient annoncé que euh, une deuxième version de, de l'appli serait disponible à l'été, euh, avec des possibilités notamment pour les employeurs d'abonder. Euh, bon, le premier rabondement étant réservé à des abondements de Pôle Emploi pour les, pour les demandeurs d'emploi, euh, mais donc la crise Covid est passé par là et donc la Caisse des dépôts et consignations n'a pas pu mettre à disposition une V2 comme prévu pour la fin du premier semestre. Donc là nous attendons une V2, une nouvelle version donc de l'application Mon Conformation pour d'ici la fin de l'année où normalement, là, il est effectivement prévu que euh, l'employeur qui le souhaite puisse donc abonder euh, et euh, donc sous différentes formes, euh, puisse euh, donc aider euh, le collaborateur à alimenter euh, son compteur euh, en fonction de, de, de choix stratégiques qui auront été posés euh, par l'entreprise notamment. Après, il y aura d'autres formes d'abondement, hein, d'autres financeurs qui pourront abonder, évidemment, parce que le, le CPF est aussi un instrument de politique public en faveur de, de l'emploi et de, et de du renforcement des compétences sur certains secteurs. À ce jour, euh, quand, il faut bien toujours rappeler, le, le compte CPF est de la propriété de l'individu, donc il est seul à pouvoir le, le mobiliser et l'activer. Et, et l'accord individuel, même quand une entreprise a signé un accord sur la gestion du CPF, l'accord de l'individu reste indispensable. Ceci dit, euh, certaines euh, voilà, entreprises se sont mobilisées pour euh, euh, intervenir auprès de, des pouvoirs publics et intervenir auprès de la Caisse des dépôts et consignations euh, pour pouvoir mettre en œuvre des sessions qui pourraient intéresser, toujours avec leur accord, plusieurs de leurs collaborateurs simultanément. Et donc, la, la Caisse des dépôts a laissé euh, entendre qu'il y aurait possibilité d'avoir des offres euh, dites de sessions dédiées qui regrouperaient plusieurs. Euh, collaborateurs d'une même entreprise sur une même thématique. Voilà, donc ça c'est pour vous donner l'actualité. Et le point qui est important aussi, par pour faire le lien avec ce qu'on a dit précédemment sur le FNE, euh, jusqu'à ce jour le, le, le FNE pas, devait être utilisé seul, il n'y avait pas possibilité de faire de, un cofinancement avec un autre type de dispositif, mais là donc les pouvoirs publics ont également signalé que euh, la, les entreprises étaient incitées à négocier des accords CPF pour intervenir en complément d'une prise en charge FNE qui va aller de toute manière, comme nous l'avons vu, en décroissant. Donc, pour aller sur la question du, de la stratégie de CPF co-construit, c'est donc la, la diapo suivante. Euh, les entreprises ont le choix, euh, et il y a plusieurs niveaux de... de, de d'investissement, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas d'implication de l'entreprise dans le processus euh, CPF. Donc, le premier niveau, c'est ce que vous avez répondu euh, dans le sondage, ce à quoi vous avez répondu dans le sondage, et en majorité, c'est le salarié euh, mobilise seul son CPF en toute autonomie. Donc là, bon, la plupart des entreprises qui ont fait ce choix euh, laissent l'individu seul face à parfois la difficulté de se repérer euh, sur euh, l'appli CPF euh, euh, et sur euh, Bon, parfois la difficulté de trouver la formation qui va bien et qui correspond à son, à son projet personnel. Le deuxième niveau, euh, l'entreprise peut décider d'être un peu plus active et d'informer ses collaborateurs et d'aider euh, les collaborateurs dans les modalités de mobilisation de leur, euh, de leur CPF. Euh, ça c'est notamment vrai pour des entreprises qui ont des populations euh, un peu moins qualifiés et qui sont moins à l'aise pour euh, naviguer et, et euh, trouver l'offre la, la, adéquate sur, sur l'appli. Ensuite, on passe à un stade plus important d'implication de l'entreprise, et là, on commence vraiment à parler de co-construction CPF. C'est l'entreprise qui va négocier avec ses prestataires et c'est les organismes de formation avec lesquels il travaille une, une offre de formation qu'elle va mettre à disposition donc de ses collaborateurs et qui vont se former donc hors temps de travail. Donc cette logique-là, c'est effectivement, ça permet à l'individu de bénéficier euh, de, de, du meilleur rapport qualité-prix, on va dire, et de pouvoir mobiliser son compteur selon une offre euh, à des conditions tarifaires négociées donc par l'entreprise avec l'organisme de formation. Le niveau suivant, c'est l'entreprise qui donc accepte que, cette, euh, que son collaborateur mobilise son compteur donc sur temps de travail, en tout ou partie sur temps de travail. Et le dernier niveau euh, possible, c'est là le, celui qui sera possible à la rentrée, clairement c'est l'entreprise qui abonde financièrement et qui prend en charge une partie des coûts pédagogiques euh, au, titre de, au titre de sa stratégie de co-investissement CPF. Donc, certaines entreprises, de fait, cumulent les deux, c'est-à-dire qu'elles décident de, de mettre en place une offre négociée et elles auront aussi une stratégie d'abondement sur des thématiques qui, leur sont, euh, qui sont importantes pour, pour elles. Alors sur, euh, sur ce sujet du, du CPF, pour passer à la, à la diapo euh, suivante, en fait vous avez, euh, alors je pense que Nicolas c'est... Oui. Oui, oui. Actuellement, Oui, vas-y. Si ça va. On a, on, on a en sous les yeux la, la, le support qui, qui convient, Sophie, soit rassurée sur ce point. Et donc effectivement, on l'a vu dans le sondage, vous n'avez certainement, enfin pas, pas encore tous décidé à ce jour de la stratégie que vous souhaitiez ouais. mettre en place concernant le CPF ou à minima vous avez choisi de laisser les collaborateurs autonomes sur le sujet. Alors, ce qu'on vous propose, Sophie a fait référence, c'est effectivement un minima de... On vous invite à communiquer hein, en interne sur, sur le CPF, à éclairer vos collaborateurs sur ce que c'est que le, le CPF et comment est-ce qu'ils peuvent euh, s'en saisir et l'utiliser. Alors, certains collaborateurs ont déjà bien compris hein, l'intérêt d'utiliser leur CPF pour développer leurs compétences. Euh, on le constate bien chez Ségos puisque actuellement, les demandes de CPF que nous recevons euh, via l'appli repartent à la hausse très fort d'ailleurs depuis la, la fin du confinement. Euh, et donc on reçoit des demandes sur sur notre offre de, de certification, euh, notre offre qui est entièrement euh, certifiante et éligible CPF, hein, disponible sur l'appli, qui est l'offre la, la plus large du marché puisque chacun peut choisir parmi 250 formations Cegos euh, réparties sur 22 domaines de compétences. Alors, les thématiques les plus demandées aujourd'hui, pour vous donner un éclairage sur ce que choisissent les participants de, comme, comme formation hein, pour mobiliser sur la mobilisation de, de leur CPF, ce sont des formations euh, autour, beaucoup autour du métier de formateur occasionnel. Alors évidemment, c'est un public qui est particulièrement informé du dispositif, donc il y a peut-être une surreprésentation des personnes qui mobilisent leur CPF parmi les personnes qui travaillent dans la formation. Euh, une autre thématique qui est très demandée, c'est euh, les fondamentaux du métier de coach, donc les formations métier de coach pour devenir coach, donc dans une logique euh, d'élargissement de leurs compétences ou peut-être de reconversion euh, également. Et puis ce qui est très demandé aussi, ce sont les formations en efficacité professionnelle, on en a parlé notamment la prise de parole en public, et également on retrouve une quatrième thématique qui est très demandée qui est la gestion de projet, le management de projet. Voilà, ces inscriptions, euh, c'est à noter aussi. Ces demandes de CPF concernent euh, 40% des formations distancielles et encore à 60% des formations présentielles, euh, puisque donc les collaborateurs, les personnes qui mobilisent leur CPF, euh, ont bien compris que euh, ces formations présentielles étaient à nouveau disponibles, à nouveau euh, réalisables. Je le disais, dans les conditions évidemment euh, sanitaires requises. Alors, si vous décidez de communiquer en interne et d'accompagner vos collaborateurs. Sur ce sujet du CPF, sachez que on met plusieurs outils à votre disposition en téléchargement libre sur segos.fr. Donc, une infographie autour de 10 raisons d'utiliser son CPF, donc à destination des collaborateurs pour les sensibiliser sur l'importance de pouvoir le mobiliser pour développer leur employabilité et faire face à la période qu'ils traversent. Et puis également un tutoriel utiliser votre CPF qui explique pas à pas la marche à suivre pour bénéficier d'une formation en mobilisant son CPF. Donc comment est-ce qu'on crée son compte CPF, comment est-ce qu'on accède à, à l'offre euh, au catalogue de formation CPF et comment est-ce qu'on le met en œuvre. Voilà, Sophie, peut-être un, un dernier mot sur euh, les opcos dont on a finalement euh, encore peu parlé au cours de, de ce webinaire. Alors oui, on a parlé des oppos au titre du FNE, puisque ce sont les interlocuteurs pour la plupart des, euh, des entreprises qui nous écoutent, et ce sont eux qui vont instruire hein, par délégation euh, de la, des directs euh, les dossiers de, de subvention FNE. Euh, mais, vous le savez, les opérateurs de compétences ont dans leur mission euh, le financement euh, de la formation pour les entreprises de moins de 50 salariés, et puis certains OCO euh, ont décidé d'avoir un, un une stratégie euh, voilà d'accompagnement et du développement des compétences plus larges. Donc nous avons des donc il ne faut surtout pas oublier d'aller voir euh, votre opco euh, en vérifiant qui qu'est-ce qu'il met à votre disposition. Donc nous avons des partenariats avec euh, les opco euh, qui s'affichent euh, sur la diapo à savoir euh, l'opco 2 euh, inter industriel euh, qui regroupe les anciens opca euh, opcaim euh, pour l'industrie la métallurgie opca défi opca 3+. Nous avons partenariat également avec euh, l'OPCO Atlas pour l'ingénierie, le, le conseil et les, les services financiers, avec Constructis, l'OPCO de la, la construction, avec Acto qui est euh, qui regroupe plusieurs secteurs et qui a notamment pris le relais derrière OpCalia, avec Ocapia, l'Opco de, de tout ce qui est agroalimentaire et aussi de, de du Crédit Agricole et l'Opcommerce pour toute la branche commerce distribution. Donc les partenariats avec ces Opco vous permettent d'accéder à des que nous avons avec ces Opco vous permettent d'accéder à des actions collectives qui sont donc des actions qui sont préachetées par les Opco et sur lesquelles vous pouvez dont vous pouvez être bénéficiaire. Vous pouvez comme je l'ai dit, et bien évidemment avoir, si vous êtes entreprise de moins de 50 salariés, une prise en charge qui peut aller jusqu'à 100%, mais ça c'est la mission légale de l'OPCO. Et puis, avec certains opcos, pour les entreprises de plus de, de, de 50 salariés, nous avons des accords tarifaires exclusifs qui vous permettent donc de bénéficier de, de conditions d'achat préférentielles, en fait. Voilà, donc ça, c'était pour faire le panorama global, donc à ce jour, pour accompagner la reprise de l'activité. Si vous êtes concerné par la problématique d'activité partielle, vous avez intérêt à activer le FNE. Si vous êtes et à le faire vite avant le 30 septembre. Si euh, vous avez une stratégie en matière de CPF, ou si vous êtes en train d'y réfléchir, et cela peut valoir la peine de regarder comment euh, mobiliser les compteurs CPF des collaborateurs qui, pour l'instant, euh, enfin, aider vos collaborateurs à les mobiliser, euh, parce que pour l'instant, dans la plupart des entreprises, ces compteurs sont pleins, comme on dit. Euh, et puis, euh, si vous avez aussi la possibilité de vous rapprocher de votre opco, voilà, ce sont les trois solutions de financement pour accompagner la reprise de votre activité. Alors, je vous propose euh, en synthèse voilà, de, que tu fasses. Une... Oui, absolument. À aux Mais, questions. Oui, merci Sophie. Donc, effectivement, on arrive au, au terme de, de ce webinaire. Il est 14h36. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir consacrer encore quelques minutes euh, pour répondre à vos questions. Euh, simplement, euh, donc, effectivement, Sophie l'a dit, hein, euh, Ségos vous accompagne sur la mise en œuvre du FNE, sur la mobilisation du CPF de vos collaborateurs à travers ces solutions de formation présentielle et à distance. Sachez aussi, ou si vous le savez, je vous le rappelle évidemment, Cegos est également en mesure de vous accompagner sur la création de nouveaux parcours éligibles CPF et FNE, y compris donc le CPF collectif, et puis également sur l'adaptation de parcours existants que vous pouvez avoir dans vos catalogues internes et que vous pouvez avoir envie de rendre de rendre éligible. Alors, on arrive donc au terme de, de ce webinaire. On, on espère surtout qu'il vous a été utile et qu'il vous a donné envie de renforcer l'utilisation de la formation comme levier de performance de vos organisations et, et d'accompagnement de chacun, finalement, face aux transformations professionnelles qui, qui s'annoncent et ainsi de contribuer à relancer l'activité de vos organisations. On va pouvoir consacrer maintenant quelques minutes pour répondre à vos questions you <laughs> Alors je vais m'appuyer sur une sélection qui a été faite euh, par euh, par une collègue qui a identifié dans le chat ce que je ne pouvais pas lire en même temps que euh, je vais m'exprimer. Donc il y avait une première question sur euh, Destelle sur est-ce que la date de réalisation de la, euh, au titre du FNE, est-ce que la date de la réalisation de la formation ou la date de la demande de prise en charge, est-ce la date de réalisation pardon, ou la date de la demande de prise en charge qui conditionne les, soix, les 100% ou les 70 Donc les fameux 100 100 FNE valable jusqu'à fin euh, septembre. Et là, je précise bien, hein, le, le gouvernement publie des questions-réponses, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une actualisation du question réponses euh, le dernier en date étant celui du 16 juin, euh, d'ici là, mais bon, jusqu'à ce jour, c'est toujours pris en charge à 100%, donc effectivement, si vous avez fait votre demande de prise en charge et si elle a été acceptée avec une prise en charge à 100%, normalement c'est valable, même si la formation n'est pas euh, réalisée en totalité avant le 30 septembre. Hein. Donc, là, c'est ce qui fait foi, c'est la date de demande et la date d'acceptation par l'OPCO, de la prise en charge. Alors, deuxième question de Zineb, quel est le tarif horaire à ne pas dépasser auprès des OPCO Alors, là, c'est un vrai sujet parce que le tarif horaire, rien n'est écrit, nulle part, et on se base, et le tarif horaire peut varier en fonction de la thématique et en fonction des pratiques recensées sur le secteur. Donc, du coup, la DGEFP, euh, dans le cadre d'un échange que nous avons eu avec donc les pouvoirs publics et la DGEFP, a signalé que en dessous de 80 euros de l'heure, euh, mais c'était un chiffre qui a été annoncé euh, comme ça, mais qui n'est juste qu'indicatif, euh, normalement un OPCO ne devrait pas euh, s'opposer. Alors après, sur certains sujets, il peut y avoir des formations pour lesquelles le coût horaire est supérieur, mais il faut qu'il soit justifié et normalement l'OPCO va justement euh, demander des éléments à l'organisme de formation qui permettent de justifier un coût horaire supérieur. Absolument. Et sur ce point, évidemment, les équipes Segos apportent tous les éléments qui permettent aux OPCO finalement de finaliser l'instruction des dossiers et de, les, enfin, de donner les prises en charge. On a déjà eu plusieurs fois l'exemple. Il y a une question de Céline sur les retours d'OPCO euh, et euh, avec un dépôt de dossier à fin mai et toujours pas de retour, alors là j'aurais tendance à vous dire mais sans vous inquiéter, mais ce n'est pas normal parce que bon les OPCO avaient, euh, bon ils ont été submergés hein, de demandes, donc c'est normal qu'ils aient eu du mal eux aussi à se mettre en ordre de marche mais là normalement ils ont une consigne euh, qui est de traiter un dossier en 72 heures, donc euh, fin mai on est euh, le 7 juillet Là, ça fait vraiment trop long. Je vous aurais dit encore, euh, il y a quelques opros qui, en juin, ont annoncé euh, 15 jours, 3 semaines de délai, mais là, c'est vraiment long. Donc, il faut que vous reveniez vers eux très rapidement. Alors, est-il possible de compléter les 70% financés via le FNE avec le financement de branches Alors ça, euh, vous me posez une colle Virginie, parce que... Euh, Jusqu'à présent, je vous aurais dit non, le, le financement FNE est exclusif d'un autre financement, mais comme là le, les pouvoirs publics ont ouvert la possibilité de faire une convergence FNE-CPF, peut-être qu'il sera possible de faire un, une convergence FNE et financement de branche. En tout cas, il ne peut pas y avoir deux financements sur le même sujet, c'est ça le principe. Sur... Alors ensuite il y a une question de euh, Virginia à nouveau euh, mon, euh, mon opco m'indique qu'il n'est pas possible de faire les demandes au fil de l'eau mais qu'il faut faire une demande globale confirmez-vous alors je vais réinterpréter la, la question euh, en fait il vaut mieux faire une demande globale effectivement parce que certains opco ont dit qu'il n'était possible, hein, qu'ils avaient eu des instructions des directs disant qu'ils n'accepteraient qu qu'un dossier par salarié. Alors ça aussi, c'est euh, sujet à interprétation. Euh, les pouvoirs publics ont bien dit que normalement, il pouvait y avoir plusieurs demandes pour un même salarié, mais vous avez tout intérêt à déposer une demande, tout simplement parce que les délais de traitement par l'OPCO font que ça va être compliqué d'en faire plusieurs. Il vaut mieux réfléchir à un plan de développement des compétences et un plan de renforcement de l'employabilité et faire une demande de collectif bien argumenté. Euh, le recours, alors une question de Guillaume, le recours au CPF avec ses évolutions permet-il aux entreprises de répondre à leur obligation du bilan professionnel Alors vous parlez sûrement du, du bilan professionnel à 6 ans, qui effectivement que les entreprises pour lesquelles des collaborateurs étaient en présence en 2014 doivent avoir fait là avant la fin de l'année. Euh, alors le recours au CPF c'est la mobilisation d'un compteur individuel, donc l'entreprise ne peut pas se prévaloir d'une formation faite au titre du CPF dans le euh, cadre de, de des actions de développement des compétences euh, qu'elle doit normalement faire. Donc ça c'est un peu c'est un peu délicat. Après tout dépend comment c'est présenté, mais, mais normalement la réponse est non. Euh, ensuite. Euh, pardon la oui, question de Virginie oui, est la même. La même oui. euh, Jérémy, l'abonnement des entreprises est pour le moment possible par carte bancaire, oui, et puis c'est seulement l'individu lui-même, c'est-à-dire que si, quand un individu veut mobiliser son compteur, euh, si son compteur, euh, le montant de son compteur n'est pas suffisant pour payer des coûts pédagogiques, ce que fait la Caisse des dépôts, c'est qu'elle propose de faire un, un abonnement, euh, abonnement personnel, on va dire, euh, par, euh, par l'individu avec sa carte bancaire. Oui, cette possibilité-là est offerte, mais ce qui est problématique pour les entreprises ce qu'ils veulent faire du co-investissement, c'est qu'il euh, n'y a pas de, de facture, il y a juste un reçu bancaire qui est émis par la Caisse des dépôts. Et souvent, les comptabilités d'entreprises ne peuvent pas prendre en charge ce type d'élément pour faire, par exemple, un remboursement pour une, une note de frais. Alors, avez-vous parlé du budget exceptionnel Covid débloqué pour les entreprises qui n'ont pas eu recours à l'activité partielle Avez-vous des dates limites de dépôt des dossiers à l'OPCO, des taux horaires un maximum, etc. Oula, il y a plusieurs questions en une. Alors, le budget exceptionnel COVID débloqué par les, pour les entreprises, ça c'est que certains OPCO, comme notamment Atlas, ont eu, euh, dès le démarrage du confinement, ont mis en place des dispositifs exceptionnels et complémentaires. Euh, par exemple, sur Atlas, ça s'appelait BiCovid, covid enfin pour les, la branche des bureaux d'études, où effectivement toutes les entreprises qui étaient, qui, avaient, qui étaient confrontées à des difficultés ont pu bénéficier de, de, de prise en charge. Mais là, pour ça, il faut se rapprocher de, de, de votre, enfin, de chacun de vos OPCO pour savoir ce qu'il en est exactement. Date limite de dossier de, mm -hmm. de dossier à l'OPCO, euh, là, je dirais euh, le plus tôt et le mieux avec ce qu'on s'est dit. Les taux horaires, on en a déjà parlé. Heure maximum, non, il n'y a pas de d'heure. Il faut que, le, en tout cas, la durée de la formation ne doit pas excéder le, la durée de recours à l'activité partielle Ça, c'est la, la, la réponse officielle. Et est-ce que la formation FNE doit absolument se terminer à, fin de, à, à, à la fin de l'accord FNE fin septembre, pour le moment Alors. La formation, elle doit avoir lieu pendant la période d'activité partielle. Mais si, euh, la, donc la réponse serait oui, et effectivement, il faut si l'entreprise n'est plus en activité partielle, normalement, il ne peut plus y avoir de formation. Par contre, si un individu euh, a, eu, a commencé sa formation et qu'il reprend son activité à temps plein, avant la date initialement prévue, ce qui serait bien sur un plan économique, euh, les sommes engagées et acceptées au titre du FNE formation ne sont pas remises en question. C'est-à-dire que la personne peut poursuivre sa formation, même s'il a repris une activité à temps plein. Voilà, donc ça c'était pour répondre. Donc, je ne sais pas si j'ai passé en revue, il faut que Nathalie me dise si j'ai mmh. revu toutes les questions. Oui, oui ça va, absolument. Euh, on a passé en revue les, les principales questions. Euh, écoutez, il est 14h45. Euh, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. C'était un vrai plaisir de le co-animer avec toi, Sophie. Merci. Merci, Merci à bien. vous d'avoir été connectés. On a été plus de 100 euh, personnes connectées en même temps pour ce webinaire. Euh, écoutez, bonne route, euh, bonne continuation à tous et à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci à vous.